d'y répondre parce que je constate que en particulier depuis le 24 février cette notion de réalisme est beaucoup utilisée à des sens très différents et est sujette à controverse voire à, à malentendus. malentendu. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Bien merci beaucoup. Merci, merci beaucoup cette cette heure non, cette minute 45. Bon, c'est euh, c'est pas mal.